Ils avaient passé près de trois heures ensemble dans un petit café de martini peu fréquenté, assis dans un coin à une table en face l'un de l'autre et penchés l'un vers l'autre en parlant de bas. C'est comme quand on marchande. Il n'y avait personne dans la salle à boire que la patronne qui lavait des verres et ne faisait pas attention à eux. Personne Ou bien, si quelqu'un entrait par hasard, il disait bonjour sans les regarder, vidait son verre s'en allait. Comme ça, ils avaient pu parler tranquillement de leurs affaires et les mener à bien, ce qui avait pris du temps, de sorte que la nuit venait, quand ils se levèrent, se mirent en chemin, les deux, Joris qui était vieux, qui avait dans la soixantaine, et l'autre, un nommé Teta, qui était encore un jeune homme, n'ayant pas trente ans. se sont mis en chemin. La nuit venait. C'était en novembre. Il était six heures, et personne ne les avait vus sortir du café, parce qu'il n'y avait personne dans la rue, ou c'est à peine si de-ci de-là une fenêtre était éclairée, dans une des rares maisons qu'il l'abordent, tandis qu'il gagnait le sentier qui menait au village. Joris avait un peu trop bu. C'était son défaut. Un gros homme courteau, avec une figure rouge et une courte barbe blanche comme de la mousse. T'étais long, maigre, l'air inquiet et une petite moustache noire tombante. Et ainsi, ils étaient en route ensemble dans la nuit qui venait sur ce chemin qui n'est certes pas large et qui commence tout de suite à monter dès qu'ils s'engagent dans la forêt. Joris faisait un pas en avant pour deux qu'il faisait de côté, s'arrêtait, se mettait à rire, puis repartait précipitamment droit devant lui. Pétain marchait régulièrement, les mains dans les poches, d'un pas égal. De temps en temps, il se retournait. Vous venez Bien sûr, disait Joris. « Mais j'attends d'être poussé !» Et c'était comme si un coup de vent l'enlevait, parce qu'il faisait alors deux ou trois grands pas, penché en avant comme s'il allait tomber sur le ventre. Et cependant, ne tombait pas, arrêté tout à coup comme par un coup de feu. Il était de belle humeur. Il disait... « Tu as fait une bonne affaire, Teta !» 900 francs, cette bête, la moitié de plus qu'elle me vaut. L'affaire est faite, mais c'est seulement pour dire. Huh, une bonne affaire! disait État. Une bonne affaire! Une vache primée, une laitière comme il y en a peu! Vous croyez que peut-être j'avais envie de vendre? Que non! Mais c'est qu'on est, qu est forcé, ça arrive des fois, ou bien. Et toi, tu crois peut-être que j'avais envie d'acheter? Il se mit à rire. Il s'arrête. « Tu te trompes Je m'en fous un peu de ta bête. Comment l'appelles-tu Bouquet <rire> Eh bien, je te le dis, je m'en fous bien de ta bouquet. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse J'ai déjà mon écurie pleine. Mais ma femme avait cette idée. Elle m'a dit « Ne la manque pas !» Et tu sais, les idées des femmes. <rire> Il riait. Il se tenait droit difficilement. « Les femmes « C'est plein de lubies, et une fois qu'elles ont une idée dans la tête, pour la faire sortir, il te faudrait d'abord casser la coquille. »« Allez toujours, vieux malin !» disait Teta d'un air triste. « Je dis bien, casser la coquille Comme ça, sous le pied Crac !» Il buta contre une pierre. Il faillit tomber sur le nez. « Oh Oh Dis-donc Teta, tu me tiens C'est dans les jambes euh, non, » disait-il. « C'est dans la tête 900 francs C'est fou tout de même Et dire que je te les ai donnés 900 francs !» Il leva le bras, il criait, à peine si on pouvait l'entendre. C'est qu'il longeait la gorge au fond de laquelle coule le torrent. Il était gros, le torrent faisait un grand bruit. Il avait fait d'abord un bruit comme celui du vent dans le feuillage, quand l'orage est sur la forêt. Il faisait un bruit à présent plus sourd, moins continu, plein d'affous et de chocs, avec comme des accès de tout, qui faisaient trembler la terre sous vos pieds, et était moins dans l'air que comme intérieur à vous-mêmes. Le torrent qui tombe en retentissant, du haut des bancs de roc, se suspend un instant dans les poches profondes, où il bat du tambour, de sorte que vos mots à vous, les hommes, ne sont rien, et ce que vous pouvez dire, vous, les hommes. C'est ce qu'il profère qui compte, tandis qu'il vocifère s'y faire ainsi, invisible, au fond d'un trou grand d'ombre, jusqu'au bord du chemin. Joris s'était penché vers Tita. Il lui criait à l'oreille :« Heureusement que c'est à toi que j'ai eu affaire. Sans quoi, heureusement qu'on est des voisins, des amis, qu'on se connaît depuis toujours. <rire> Sans quoi, je me serais fâché. » Il criait plus fort :« Tu vois, je me fâche. » Puis il fit brusquement un pas de côté. « Ça va bien, » dit Joris. « Mais tiens-moi bien quand même. » « Le chemin n'est pas tant bon. »« Ça, c'est vrai. » Pensa Teta. « Est-ce que c'est le mot qui lui donna l'idée ?» Mais il ne l'avait pas, l'idée. Elle entra tout à coup en lui. « Était-ce le mot »« Était-ce la nuit ou la solitude ?»« Ou bien encore ce vacarme où on est, des grandes eaux précipitées qui troublent l'air. »« Vous entre par les oreilles et vous fait tout tourner dans la tête. » Mais il n'y pensait pas, puis il y avait pensé, puis il n'a plus pensé qu'à ça. Tout à coup, il avait sa main à plat sur le côté de sa poitrine où il tenait son portefeuille, qui faisait une bosse sous sa veste de grosse laine, et il pensait... « Quand même, ces billets, je pourrais les garder, et la vache en même temps Il n'y aurait qu'à... <rire> » Pendant que Joris continuait à tituber et à tenir toute la longueur du chemin, il criait ⁇ Tu sens bien, Joris, je suis là, je ne te lâcherai pas, sois tranquille, il ne peut rien t'arriver ⁇ Et il disait encore ⁇ C'est que le chemin n'est pas tant bon ⁇ Bien sûr, je le lâche et il dégringole. J'aurai à la fois l'argent et la vache. Il tombe, c'est fini, ni vu ni connu. « L'eau va vite, c'est emporté. Ce qu'elle tient, elle le tient bien. Et moi, alors, j'irai avant les dix jours qu'ils m'ont donnés porter l'argent à la banque Voilà, payez-vous. C'est en règle qu'ils me diraient. Alors, cette saisie, elle n'aura pas lieu. » Il ouvrit la bouche toute grande. Il mordit à l'air qui est frais. C'était bon. Et pendant ce temps, Joris continuait à dire des choses qu'on ne comprenait pas, tout contre lui. Il titubait, puis, immobile, branlait en l'air comme un arbre dont on a coupé les racines. Teta lui disait... « Vous venez !» Et il recommençait à avancer. Et tout à coup, Teta, de nouveau... « Attention !» Car, cette fois... Joris était tout à fait au bord même du trou, un pied dedans, ou presque, et il n'y avait pas de barrière, ni de garde-fous, ni de boutroux, et rien d'autre que quelques maigres buissons qui avaient pris racine dans les crevasses du rocher, et dont la partie d'en haut dépassait seule. Non visible d'ailleurs dans cette nuit profonde, à laquelle une nuit plus profonde encore servait de base dans la cavité de la gorge, d'où montait la rumeur et une humidité. « Attention !» Et Teta tira Joris à lui sur le chemin. « Mais qui me verrait » pensait-il. « Qui pourrait entendre Et quoi entendre ?» Et alors il fut décidé, ou quelqu'un décida pour lui. Joris s'était mis à chanter. Il donnait le bras à Joris. Joris fit un pas de côté. Teta fit un pas de côté d'eux-mêmes s'il était entraîné. Un accident Se conduire de telle sorte qu'on n'est qu'à laisser faire Les ivrognes ne vont pas droit. Joris a trop bu, c'est pas ma faute. Il lui a encore crié à l'oreille, « Attention !» et Joris lui a dit, tu « Tu me tiens Je te tiens !» Alors il n'y a eu qu'à le laisser faire. Il a pris encore un peu plus à droite, ce Joris. C'était un sous-l'eau. Il n'y a eu qu'à le laisser aller un peu de côté. Un tout petit peu. Au dernier moment, à appuyer. Joris n'a pas eu le temps de crier. Il ne s'est même douté de rien. C'est comme Teta avait pensé. On n'a rien entendu, tout juste le craquement d'une branche ou le déracinement d'une pierre qui roule, aussitôt recouverte par le grondement du torrent. Après quoi Rien du tout. Toujours rien, absolument rien. Parce que Teta était là, debout, prêtant l'oreille. Il ne faut pas croire que le torrent ait été dérangé, ni la profondeur seulement troublée. Disparu. Une disparition complète et un homme est à présent comme s'il n'avait jamais été. Pendant que les vapeurs montaient, une fine poussière d'eau que t'étais, se penchant, sang qui venait se déposer sur sa moustache, avait poussé jusqu'à sa maison. Sa femme l'attendait dans la cuisine. Elle lui a dit « Comme tu es tard, tard »« Tard Quelle heure est-il » a-t-il dit. « Passé huit heures. »« C'est qu'on ne va pas vite par ces mauvais chemins et par la nuit qu'il fait. » Les deux enfants, Laurent, 4 ans, Cyprien, qui en avait deux, dormaient déjà. La soupe attendait sur la table. Il est venu s'asseoir à sa place ordinaire et sa femme, restée debout, le servait. « J'ai pas faim. » Il n'avait pas faim. Elle ne s'en étonna pas, sachant bien que les hommes, quand ils sortent de chez eux, sont toujours un peu plus difficiles sur la nourriture, en rentrant, ayant l'estomac occupé. L'estomac plein, la bourse vide. Et il mangeait la soupe, face à face, sous l'ampoule électrique qui avait un abat-jour en tôle émaillée, vert en-dessus, blanc en-dessous, et cette blancheur lui renvoyait sur la figure une lumière de clair de lune qui lui pâlissait le visage. Elle était assez belle, la figure pleine, un peu rousse, avec une grande bouche, et tout plein sur le nid de taches de rousseur qui apparaissaient plus marquées dans cette clarté un peu crue. Il l'avait regardée un moment et avait eu plaisir. Il s'était rassuré d'abord, parce qu'il l'aimait. Au moins, elle, elle ne va pas me faire de difficultés s'il arrive quelque chose. C'est ce qu'il avait pensé. Puis il avait baissé la tête et mangeait sa soupe, penché en avant. Mais tout à coup, il avait senti que c'était elle, à son tour, qui le regardait fixement. Il n'avait fait semblant de rien. Elle le regardait toujours. Il se redresse. Elle le regarde. Et il y avait dans ses yeux quelque chose qui le questionnait. Il éprouva alors qu'il devait être pâle et que sa pâleur augmentait, si bien qu'il détourna les yeux d'elle trop brusquement. Puis s'étant levé, « Je suis fatigué. Je vais me coucher. » Et c'est pendant qu'il se couchait qu'il eut sa première inquiétude, parce qu'il avait senti sous ses doigts la bosse que faisait son portefeuille, à l'endroit du cœur, sous le drap, et elle n'y était pas, et elle y était à présent. Alors quand Isabelle la brosserait, sa veste, sûrement qu'elle allait la sentir, elle aussi. Elle se déshabillait. Il alla à l'armoire dont il ouvrit la porte. À demi cachée derrière la porte, il fit passer le portefeuille dans la poche de son pantalon de travail, qu'il remettrait le lendemain matin en se levant. De sorte qu'il y avait peu de risque qu'elle remarquât rien d'ici là, Isabelle. Elle lui disait « Qu'est-ce que tu fais ?»« C'est rien, j'ai perdu un bouton. » Il revint à ce lit, qui était un lit à deux places, haut et large, et pour y entrer, elle devait monter sur une chaise. Elle occupait la place du fond. Il lui dit « Bonne nuit !»« Bonne nuit !» lui dit-elle. Mais on a frappé à la porte. Il a passé dans la cuisine, il est derrière la porte, en chemise. « Qui est là ?» C'était la femme de Joris. « C'est vous, Maurice Je viens pour la vache !» Il eut le souffle coupé. Il dit « Je ne suis pas habillé. Je ne peux pas vous ouvrir. » Il dit ce qu'il trouvait à dire. Il a dit encore « Quelle vache !»« Celle que Joris vous a achetée. Vous savez bien, Bouquet. » Il a dit « Je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce que vous voulez. J'ai rien vendu. Bouquet est à l'écurie. »« Pas possible !» « Il m'avait pourtant dit, Joris, qu'il allait vous l'acheter. Enfin, il faudra attendre qu'il rentre, parce que, vous savez, il n'est pas rentré. Je me demande ce qu'il fait. Il est 9h. Vous ne l'avez pas rencontré, peut-être » Teta a dit « Je ne l'ai pas vu. »« C'est drôle, dit la femme. »« Et j'ai bien du souci, à cause qu'il est tard et qu'il fait terriblement nuit et que le chemin n'est pas bon. » « Oh !» dit Teta. « Il aura trouvé des amis. Ça arrive. » Teta s'était recouché. Sa femme, Isabelle, lui tourna le dos et dormait déjà, étant fatiguée. Lui, c'est en vain qu'il a cherché le sommeil, cette nuit-là. Et ce n'était pourtant que la première nuit. Il s'était couché de côté, la main sous l'oreiller, la joue contre sa main, et il se tenait tranquille et faisait semblant de dormir. Mais ne dormait aucunement, car voilà l'horloge sonnait à présent la demi. Et il y a du bruit. Et il venait de chez Joris, dont la maison était presque en face de la sienne, de l'autre côté du chemin. Une porte s'était ouverte. On avait entendu des voix. Il avait reconnu celle de la femme de Joris, et puis celle d'une voisine. Et il comprenait ce qu'on disait. Tendant l'oreille et retenant son souffle. « Ah Mon Dieu Il n'est pas rentré Qu'est-ce qu'il faut faire Regardez-moi ça, cette nuit Et voilà qu'il fait du brouillard Vous ne savez pas où il allait ?»« Ma foi, non !»« Il n'a pas des habitudes. On pourrait téléphoner. Euh, »« Il y a bien la Croix-Fédérale où il allait volontiers boire un verre. Il connaît le patron. » « Eh bien, essayez de téléphoner à la croix fédérale. » Une porte qui se referme, un bruit de pas sur le chemin. Plus rien. Le temps passait. Plus rien du tout un grand moment. Puis des pas qui reviennent, une porte qui se rouvre, une voix qui disait « Non, on ne l'a pas vu. Une porte qui se referme. C'est comme ça que passe le temps c'est comme ça que s'est passée la nuit, pendant que Téta se tournait et se retournait. Et tout était maintenant silencieux. Mais le silence même avait à présent une voix, parce qu'il y avait le torrent, et sa voix dans le fond de ce silence. Au matin, Isabelle lui avait dit, « Quelle vie as-tu menée cette nuit Es-tu malade ?»« Non, » dit-il. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Tu changeais tout le temps de place. Tu me donnais des coups de pied. Tu as fait tomber le duvet. Je sais pas, j'ai rien. Il passait son pantalon. Le portefeuille y était bien toujours. Isabelle avait levé les enfants. Il mangeait avec les enfants. Mais comme il allait sortir, comme à son ordinaire pour se rendre à son travail, ce qu'il vit l'arrêta tout net. Il resta planté sur son pas de porte. C'était Madame Joris et les femmes qui l'entouraient. Mon Dieu, disait Madame Joris, mon Dieu, mon Dieu, que lui est-il arrivé à ce pauvre régulier comme il était C'est la première fois qu'il passe la nuit hors de la maison. Il faut téléphoner à la gendarmerie. Teta s'était glissé sans être aperçu dans une remise qui était entre la cuisine et l'écurie une remise à claire voix. Et là, pouvant, grâce à la claire voix, tout à la fois voir et entendre, il s'est tenu et il ne bougeait plus, écoutant de toutes ses forces, regardant de toutes ses forces. Car une des femmes était partie en courant pour le village. Les autres, elles étaient bien cinq ou six, entouraient Madame Joris, debout sur son perron, et qui s'y débattait, se prenant la tête entre deux mains, levant les bras, Gesticulant, et cependant les femmes l'entouraient de plus près, parce qu'elles s'était mise à parler plus bas. Ça n'est pas clair, ça n'est pas clair tout ça, parce qu'il m'avait dit qu'il voulait acheter la vache de Teta. Elle me plaisait bien, c'est une belle bête, elle s'appelait Bouquet. Et il m'avait dit, il m'avait dit que Teta serait bien obligé de la vendre, parce qu'il n'avait pas payé son hypothèque et qu'il avait reçu un commandement de payer. « Pas possible Mais comme je vous le dis, et qu'il n'avait plus que huit jours, après quoi il serait saisi. » La femme qui était partie pour le village est alors reparue. « Eh bien !»« Ils ne savent rien à la gendarmerie, ils n'ont vu personne. Ils vont faire des recherches, si vous voulez. »« Bien sûr que je veux, bien sûr que je veux. C'est pas clair tout ça, je vous dis. » Même pour tout vous dire, j'étais là quand Joris s'est mis en route, vers les midis, après la soupe. Je lui avais préparé son costume neuf, un beau costume de confection violet foncé, et il l'a mis. Et même que j'étais là quand il l'a mis, et que je lui ai donné un mouchoir de poche propre. Et même qu'il a été prendre un billet de mille francs dans l'armoire. Que je l'ai vu quand il l'a pris, et il l'a plié, serré dans son portefeuille. Il m'a dit « C'est pour Bouquet. »« Écoutez, » dit une autre femme qui est venue en courant du village. « Il y a du nouveau. Il paraît qu'on les a vus, Joris et Teta. »« Oui, les deux. »« Paraît qu'ils ont bu ensemble. »« C'est ce qu'on vient de téléphoner au secrétaire de commune. »« Ils ont bu ensemble au soleil. »« On les a vus partir ensemble. »« Et moi, quand j'ai été chez Teta, Teta m'a dit qu'il ne l'avait pas rencontré. Péta a menti. Je lui ai réclamé la bête, et il m'a dit qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait. Ah c'est pas clair tout ça, non, c'est pas clair. Il faudra voir. <rire> elle s'est mise à pleurer. Elle essuyait ses larmes, étant déjà comme une veuve, et les femmes autour d'elle comme en visite de deuil. Puis elle a étendu le bras, et elle étendait le bras, menaçante dans la direction de Teta, comme s'il eût été visible. Mais Teta n'avait pas vu plus loin. Teta a pris une pioche, puis est parti pour un prix qu'il avait. Teta n'a fait semblant de rien. Il écrit, un moment, lui ont couru après. Mais il se tenait bien encore, marchant droit, la pioche sur l'épaule, sans se retourner. Cependant, les recherches avaient commencé. Trois équipes s'étaient formées. L'une était descendue dans la gorge, l'autre opérait dans la forêt, et la troisième enfin inspectait le terrain aux environs même de la ville, parce qu'il était bien possible que Joris se fût égaré. La nuit, le brouillard, et quand on a bu, on en avait connu plus d'un, on se laisse tomber n'importe où, on s'endort. Ils avaient même été s'informer à la gare, si on n'avait pas vu peut-être Joris prendre le train si t'en on jamais Un coup de tête Mais ni les uns, ni les autres, ni ceux qui avaient inspecté la gorge, ni ceux qui avaient fouillé la forêt, ni ceux qui couraient le pays, n'avaient nulle part découvert. On ne dit pas je vivant ou mort, mais aucune de ses traces. Ils n'étaient rentrés qu'à la nuit. Ils ont poussé la porte de leur maison. Ils étaient couverts de boue. Ils ont ôté leurs gros souillet à clous, et il haussait les épaules. Rien, c'était pas la peine. Mais alors une sourde rumeur s'était mise à naître sous les toits dans le village. Elle perçait les murs, elle se glissait sous les portes. Elle a été dans l'air, elle est venue jusqu'à vous comme lorsqu'on arrive à proximité d'un rocher. Mille conversations, mille discussions à voix basse ou plus haute, voix de femmes et voix d'hommes à l'auberge. Dans la rue, sur la place, et jusque dans les maisons les plus solitaires, les plus écartées, parce qu'on disait « C'est-il lui ?»« Il semble bien. »« Que non !»« Que oui On disait, que !» On disait « Qui veux-tu que ce soit d'autre ?» On disait « Mais tout le monde sait bien que Joris n'allait pas toujours très droit. Il est peut-être tombé. » Mais pourquoi Teta aurait-il menti en soutenant qu'il est rentré seul, alors qu'on les a vus ensemble? Et les arguments se croisaient, parce qu'ils s'étaient déjà formés deux parties, ceux qui tenaient Teta pour innocent, ceux pour coupable. L'auberge n'avait fermé que très tard ce soir-là. Les fenêtres s'étaient éteintes. Il n'y avait que celle de Madame Joris qui était restée éclairée. est sorti encore le lendemain matin, ne voulant pas paraître avoir rien changé à ses habitudes. Il s'est montré comme toujours. Il avait maigri, il avait vieilli, il était très pâle. Il s'est laissé tomber assis sur le banc devant sa maison. Et le poids de son corps l'entraînant en avant, il avait cédé au poids de son corps, qui était là, plié en deux, les bras sur les genoux, considérant la tête. Tout à coup, il s'était redressé. « Ah vous êtes là Vous avez osé Faites seulement comme vous voudrez, ça ne durera pas longtemps J'ai porté plate !» Madame Joris alors s'approcha. Elle avait descendu l'escalier de sa maison. Elle était venue près de Teta. Elle était devant lui. On ne savait pas si elle était en deuil ou non. Étant tout en noir, avec un fichu noir noué autour de la tête... Mais on l'avait toujours connue ainsi. Elle se tenait devant état restée assise. Mais, en attendant, cette vache, bouquet, vous savez bien, bouquet, vous allez me la donner. Mon pauvre mari vous l'a payé. Je sais bien, mon pauvre mari. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait de lui Tu réponds, dit-elle. Elle, Elle s'était mise à le tutoyer. Houp, à l'écurie Et puis ramène-moi la bête, et avec le licol encore !» Teta est resté très calme. Il n'a rien répondu. Elle s'agitait devant lui. Il n'avait même pas bougé. Il a appelé. « Hé, Laurent !» Laurent est venu. Il s'est mis à jouer avec l'enfant. C'était un petit garçon de quatre ans avec une figure ronde, une toque de mouton, une bouche. Et le montant tout barbouillé de confiture. À qui es-tu, Laurent Laurent disait À toi. Alors, viens sur mes genoux. Mais Madame Loris était rentrée chez elle, interloquée. Lui, une douceur lui venait. C'était comme un dessert bien doux après un plat plein d'amertume. Un peu de bon temps qu'on s'accorde. Il tenait l'enfant contre lui. Il lui avait mis le doigt sur le nez. Ça, c'est à qui À moi. Ça sert à quoi À se moucher. Et les yeux À pleurer. Petit, disait Teta. Oh, petit, tu ne pleures pourtant pas. Ça sert aussi à rire. Ris, petit, hé, hey, ris donc. Il l'avait empoigné par-dessous les bras et il le levait au-dessus de sa tête. Il le secouait dans l'air du matin, ce qui fit tomber son bonnet. Et le petit riait, riait. Mais il lui a changé brusquement d'humeur. Il a planté l'enfant sur le pavé. Il est entré dans le corridor. Isabelle, prépare-moi mes habits propres. Je vais descendre à Martigny. De nouveau Qu'est-ce que tu vas y faire J'ai des choses à régler. Elle n'insista pas, sachant bien qu'il se butait facilement si on tentait de le contrarier. Teta avait changé d'habit. Il s'est assuré que le portefeuille était toujours aussi bien garni. Il le glisse dans sa poche. Comme il traversait le village, toujours bien droit et d'un pas ferme, sans regarder autour de lui, il n'a pas pu ne pas connaître l'attention dont on l'entourait. Il était surveillé. Les gens sont sortis sur le pas des portes. Quelques-uns lui tournaient le dos, ou bien ils ne le saluaient pas, ou encore, le voyant venir, se dissimulaient dans une encoignure. Qu'est-ce que cela lui faisait Il bravait le monde, le lui faisait savoir, rien qu'à la façon dont il tenait la tête et dont il plantait son bâton, à chaque pas, devant lui, dans la boue, voulant dire « Je fais ce qui me plaît. » « Si vous avez à vous plaindre de moi, venez seulement me trouver. » Personne n'est venu. Il pleuvignait. Un temps de neige, avec des nuages abaissés, qui allait aussi vers la plaine et qui se déchirait à la pointe des sapins. Il est arrivé dans la forêt. Il s'est engagé dans la gorge. Quand il est reparu au village, il faisait nuit depuis longtemps. De nouveau le repas du soir et Isabelle avec lui. De nouveau elle le sert et de nouveau il reste sans parler. Ils entrent dans leur chambre. Elle ôte son corsage. Lui, cette fois, il laisse son habit pendu au dossier de la chaise. Il dit « Les petits ». Ils dorment depuis longtemps. Alors il avait fait silence. Un court moment, puis d'une voix douce... Écoute, Isabelle. D'une voix douce, d'une voix changée. Il lui avait passé le bras autour du cou. Il l'avait fait asseoir sur le lit. Et là, dans le mystérieux et grand silence de la nuit, il s'est mis à parler bas. Isabelle, tu ne sais pas, puisque les petits dorment. Il faut que je te dise... Et un silence encore. J'ai payé, je ne dois plus rien. Elle n'avait pas compris. Payer quoi Les intérêts. On va pouvoir être tranquille. Avec quoi les as-tu payés Avec de l'argent. Quel argent Alors il l'a regardé. Et comme elle l'interrogeait des yeux, lui, il n'a eu à faire qu'un petit mouvement de tête. Vrai, elle criait sans faire de bruit. Elle criait en ouvrant la bouche. Maurice, tu n'as pas fait ça. Il a fait de nouveau un petit mouvement d'arrière en avant avec la tête. Un tout petit mouvement de rien. Et c'était oui. Pas vrai Elle crie encore. On voyait ses dents et sa langue. On voyait le dedans de sa bouche, et lui. Que si et Tout bas, tristement, continuant à hocher la tête. « Toi, toi » disait-elle. « Maurice, c'est pas possible !» Et lui... « Je te dis tout, c'est que c'est lourd ces choses-là. J'ai pensé, partageons, elle portera la moitié du sac, je porterai l'autre. C'est une bonne femme, une bonne petite, elle comprendra. Écoute... Ce sera un secret entre nous deux, parce qu'on peut avoir des secrets, nous deux. On s'aime bien, j'ai confiance. Ils ne me pourront rien sans preuve. On continuera à vivre comme avant. Et les dettes, on n'en aura plus. Mieux qu'avant. Bien tranquille, les deux. Ces embêtements, ça s'oublie. Comme avant, avec les petits. Tu ne sais rien, et moi non plus. Pourquoi n'as-tu pas été arrangé avec la justice, Maurice « Me dénoncer Jamais. Ça va chercher dans les 12 ou 15 ans une affaire comme celle-là. Me dénoncer. Et toi alors, et les petits, comment t'y prendrais-tu pour vivre toute seule, loin de moi, sans le sou Personne pour t'aider ?» Elle criait de nouveau. Elle n'avait point de voix. « Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Il te faut y aller. »« Allez où ?»« À la justice. »« J'ai fait une bêtise. » Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était ce vieux, c'était l'envie. Mais ça ne fait rien, il n'y a pas de preuve. Je me suis défendu. Ils ne me peuvent rien. Et tu voudrais à présent que j'aille me vendre Ils ne me croiraient même pas. Elle lui a posé les mains sur les épaules. Oh, s'il te plaît, Maurice. Non. Comment est-ce que je pourrais vivre, moi, en ayant ce secret entre nous et toi, tu ne pourrais pas non plus à la longue. Tu ne sais pas. Ça rouge. Tu vois. Tu n'as déjà pas pu. Il a fallu que tu me dises. Eh ben pour moi, ce serait tout pareil. Ça se lirait sur ma figure. J'aurais ça dans le dos. J'aurais ça dans les jambes. Je n'oserais plus parler aux petits. Quand ils viennent, quand ils disent, Bise-moi. Coco, maman. Je pourrais plus. « Oh, Maurice, s'il te plaît, Maurice !»« Non !» Il l'avait repoussée et, comme elle se détournait de lui, il avait été dormir sur le foin dans l'écurie. C'est le lendemain, vers midi, que ces deux hommes sont arrivés. Deux messieurs, plutôt. Deux messieurs bien mis. Ils venaient de la ville un portefeuille sous le bras. Ils ont dit « Maurice Teta ?» Isabelle avait été chercher son mari. Il bricolait dans la remise. Et le plus important de ces messieurs, un qui portait des lunettes, « Vous auriez un moment Je voudrais vous parler. » Teta s'était de nouveau défendu de son mieux. Il disait « Non, moi je ne sais rien. Joris est parti avant moi. » C'était dans leur chambre à coucher où le grand lit était défait. On l'avait fait asseoir, Teta, à une table, face à la fenêtre. Il faisait soleil ce jour-là. On lui avait fait faire face au soleil. Ces messieurs avaient sorti des papiers. L'un l'interrogeait, l'autre écrivait. Et celui qui interrogeait Teta, lui aussi avait des papiers, et il consultait ses papiers. « On vous a vu pourtant sortir ensemble. » Joris c'était peut-être avec quelqu'un, c'était pas moi. On fera venir les témoins. Et passant brusquement à autre chose. Vous aviez une hypothèque sur votre maison. Vous étiez en retard pour les intérêts. Teta avait hoché la tête. On vous avait donné dix jours, c'est ça Avec quoi avez-vous payé Avec de l'argent que j'avais. Dit Teta. De l'argent que vous aviez « Alors pourquoi avez-vous attendu au dernier moment pour verser la somme ?» Il y a eu un temps. Il s'était mis à passer un vent doux. Les grandes feuilles des dahlias, dans le jardin, durcies et rendues métalliques par les gelées, ont teinté comme des clochettes. Le juge a regardé encore dans ses papiers. Il regarde Teta par-dessus ses lunettes. Puis tout à coup... « C'est que... vous savez, on l'a retrouvé. »« Qui ça ?»« Joris, sur un banc de gravier. »« Oh, loin d'ici, loin dans la plaine. »« C'est que c'est fort, cet orant. »« Il était à moitié déshabillé, mais il avait toujours son portefeuille dans sa poche. » Et justement, Téta était en pleine lumière l'autre deux fois dans l'ombre, celle qu'il faisait sur lui-même étant placée à contre-jour, celle qui remplissait la pièce au plafond bas, de sorte que tout ce qui se passait sur la figure de Theta pouvait être lu aussitôt, tandis que lui ne distinguait qu'un visage centré au dessin effacé, et même pas deux yeux fixés sur lui, mais seulement de briments qui étaient les verres des lunettes. Justement, il restait 100 francs dans le portefeuille, il paraît qu'il avait mis un billet de mille dans son portefeuille. C'est sa femme qui l'a dit. Teta sentait qu'il avait les oreilles rouges. On devait voir qu'elles étaient rouges. Il avait comme un battement dans le cou. Quelque chose lui sautait par secousse sous la peau des joues. On devait voir la peau se soulever. Il a essayé de parler. Il ne pouvait plus parler. <rire> sa femme Qu'est-ce que ça prouve « On la fera venir. Vous vous expliquerez. En attendant, vous êtes sous mandat d'arrêt. » Eux étaient déjà au village. Tout avait été bien arrangé. Ils ont été annoncés, ou du moins leur présence, bien avant qu'on ne les ait vus. C'est des enfants qui courent devant eux sur la route en criant des choses. C'est Madame Joris qui ouvre sa porte. C'est toute espèce de gens qui arrivent du village entrent dans le jardin de Madame Joris et se mettent à regarder du côté de chez Teta. Et Madame Joris levait les bras sur son perron. Et lui, Teta, a vu ce qui se passait hors de chez lui par la fenêtre. Un temps comme avant l'orage, quand on attend le premier coup de tonnerre. On a de la peine à respirer. Eux, ils étaient déjà dans le village. C'est pourquoi les gens maintenant se tournaient de ce côté-là comme dans l'impatience de ce qui allait survenir. Tita cria « Ils verront bien, je suis chez moi !» Son mousqueton était pendu au mur. Il se jette sur son mousqueton. Il avait dans son tiroir un chargeur à cartouches. Il l'empoigne, va à la fenêtre, il tire la culasse en arrière. « Maurice !» C'est Isabelle. Elle l'avait pris par les épaules. Maurice, pense à moi et au petit. Et s'il m'emmène Maurice. Elle allonge les bras de chaque côté de son cou, et puis derrière. Elle essaie de lui faire tomber l'arme des mains, mais il résiste. Mais elle est forte. Elle fait si bien que le mousqueton a fini par tomber à terre. On a entendu le bruit qu'il fit en tombant, qui fut un grand bruit. Et Teta a été comme réveillé. Teta a été comme s'il dormait, et il a été rappelé au monde. Il secoue la tête, puis n'a plus bougé. Il regardait l'arme à ses pieds. Isabelle lui tenait toujours les mains. Il y avait du soleil sur le jardin et les daliards aussi aux feuilles dures. Et sur le chemin, on voyait des femmes et sur le perron, Madame Joris, qui continuait à crier. Elle crie, elle ne crie plus, elle gesticule. Et Teta a dit... « Lâche-moi !» Il a dit... « 16 ans, et qu'est-ce que tu feras pendant ce temps ?»« Je t'attendrai. »« Sûr Bien sûr Tu le jures !»« Alors lâche-moi » a-t-il dit. « Parce que je m'en vais y aller. » ça Et où ça Où ils sont Je vais me rendre. Elle, elle avait sa tête appuyée sur son cou avec sa bouche chaude. Elle sentait son souffle parmi ses cheveux. Il a dit ⁇ Si tu me promets, parce que peut-être ça vaut mieux <rire> ⁇ Maurice a-t-elle dit. Si tu vas, j'irai avec toi. Il se lève. Il a été étonné d'être ferme sur ses jambes. Il regarde encore Madame Joris à travers les petits carreaux où le verre fait des bulles et où elle déforme les choses. Il était ferme sur ses jambes. Il se tenait tout droit. « J'y vais. » Elle avait appelé les enfants. Ils sont venus. Le plus petit, elle le tenait sur son bras. Elle donnait la main à l'autre. On les a vus sortir dans le soleil, Teta devant. Tout fait silence. On regardait. On n'y pouvait pas croire. Tout le monde se taisait. Il y avait tous ces visages alignés sous des chapeaux, sous des fichus, sous des bonnets dans le jardin de Madame Joris. Il regardait la route et sur cette route, Teta qui s'en allait devant sa femme. Il avait pris dans la direction du village, et eux, là-bas, sortaient justement du village, les gendarmes, qui étaient trois, un en civil, deux en uniforme. Ils s'en venaient avec méfiance, la main sur le revolver qui pendait à leur ceinture dans une gaine de cuir. Ils s'en venaient, étaient à aller. Ils s'en venaient avec méfiance, on aurait dû les prévenir. Teta allait, cependant. Tout à coup, il s'arrête. N'ayez pas peur. Il parlait où On a entendu ce qu'il disait. Et il a dit encore. Vous voyez bien, je viens. C'est moi.